Aye. Trouble Trouble Trouble Trouble oh ouais. Trouble Trouble Trouble Ok, trouble C'est trouble. trouble Trouble Trouble Trouble trouble, Tout est trouble Ok Trouble En ce moment, assez sombre, loin d'être sombre, peu attiré par les pubs de consommation de Cosmétiques, elle m'inspire rien Sauf des états antipathiques, j critique, je rapide, j'applique vraiment les règles J'ai pas qu'on soit au-dessus de moi comme ma de racheter des chaussures soir et elle valeur en deux zones, une musique, je te balance, une mix et soigner bien appelé, applique et plus besoin d'expliquer j'espère que t'as capté le thème Je balance du ça non j'suis pas un ça mec je me cache pas ni celui qui m'a dit casse-toi a pas d'espoir Moi tu vas voir la gira depuis du carte pas de me bien que des taspés J'ai il est, tout ça pour protester beaucoup d'enculer Je suis ça va te gifler T'es un capté J'suis plus annulé Je suis le capitaine C'est le grand débarquement 0 un département Fuck t'es punition Je suis dans l'évolution Je passe à l'action Je fais des bons sons des libres, son. Beaucoup de personnes À 13 ans négatif, même dans le clip agressif, dans la musique j'envoie des pics. Combien de takes j'ai effacés sur mon fond, tel combien de projets non.